Hey, hey Deux personnes apprennent que leur vol est retardé. Une d'entre elles commence à paniquer et à jurer, et une autre prend une grande respiration et charge d'autres possibilités de vol. Les deux vivent la même situation, aucune ne peut influencer l'horaire de décollage, mais elles réagissent à l'opposé.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 D'après les rapports de l'université des Harvard, il existe deux grandes approches pour gérer le stress. D'un côté, on nous conseille les techniques des relaxations, et de l'autre, le rapport parle des capacités des résiliences. Et vu que j'ai déjà fait un paquet de vidéos sur le premier sujet, j'aimerais me concentrer maintenant sur cette question des résiliences. Quoi? T'as pas vu ces vidéos? Bah alors regarde dans la barre d'information. Voyons tout d'abord en quoi elle consiste. En fait la résilience c'est un processus où tu t'adaptes efficacement à toutes ces de choses que tu peux vivre dans la vie comme échec, perte, séparation, décès. Et c'est ta capacité à rebondir après des événements merdi... Euh, pardon... stressants et éprouvants. Et du coup j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi concernant la résilience. Une mauvaise est que ton cerveau est fait en premier lieu pour réagir avec le découragement et la résignation après avoir vécu quelque chose de négatif. Par exemple, dans une expérience où une souris gentille est exposée à une souris méchante pendant quelques minutes par jour, bah avec le temps, deux tiers de ces souris développent des signes dépressifs où elles restent inactives dans le coin de la cage et cherchent plus contact social. La conclusion est que la majorité de nos cerveaux n'est pas à 100% et est spontanément résilient. Mais une bonne nouvelle est que tous les chercheurs s'accordent à dire et la résilience n'est pas un trait de personnalité, que soit tu as, soit non. C'est une capacité, voire une compétence, qui inclut certains comportements et pensées, que tu peux développer. Du coup, reste connecté jusqu'au bout, parce que dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais partager six idées proposées par l'association américaine de psychologie pour augmenter ta résilience. Mais avant, comme d'habitude, plongeons dans notre magnifique même si parfois le de cerveau. Au niveau physiologique, la résilience est traduite dans les cerveaux par ses capacités au niveau de la neuroplasticité. Les chercheurs à l'université de Disconsigne ont mis en évidence une particularité dans les têtes des gens plus résilients. Leur conclusion est la suivante. <coughs> La qualité des signaux envoyés du cortex préfrontal vers les amygdales influe sur la rapidité avec laquelle le cerveau va se remettre d'une expérience bouleversante. Euh, Ouliana, je comprends rien de ce que tu dis. Mais attends, attends, ça va s'éclaircir, promis. En fait, plus le cortex préfrontal gauche est activé, et moins longtemps à son tour, l'amygdale reste activée. En gros, les personnes plus résilientes ressentent les mêmes perturbations émotionnelles, mais leur cerveau est capable de désactiver plus rapidement l'émotion négative. Alors que les personnes moins résilientes ont plus de mal à calmer cette émotion une fois elle est présente. Et pour que le cortex préfrontal ait de l'influence sur l'amygdale, bah, il faut que les deux soient bien connectés. Et cela est possible grâce à la substance Blanche qui correspond aux axones, qui sont comme des petites branches qui relient les neurones entre eux. Les cerveaux plus résilients possèdent une plus grande quantité d'axones entre le cortex préfrontal et les amygdales. Ce qui fait que le premier calme plus vite l'émotion et cela te permet d'avoir des idées plus claires. Et je ne parle pas que de raisonnement logique ou rationnel. En fait, les études montrent que le temps que les amygdales sont activées et tu es sous l'emprise d'une émotion intense, bah, c'est impossible d'être empathique envers les autres. Et on sait bien que la capacité à te mettre à la place de l'autre, comprendre son point de vue, identifier les émotions qui l'ont poussé à agir d'une certaine manière et par conséquent le pardonner pour ces conneries va bah, aide grandement à passer outre la situation. Oh, mais euh, je fais comment pour avoir plus de branches dans les cerveaux Et bah justement, je te propose de voir ensemble six pistes que l'association américaine de psychologie nous recommande pour augmenter tes capacités de résilience. Les trois premières idées concernent tes comportements et les trois suivantes concernent tes pensées. Premièrement, développer et maintenir des liens sociaux, que ce soit avec les amis, mais aussi en faisant partie des associations ou à travers le bénévolat. D'après les études, être bien entouré sert de meilleure protection contre les maladies psychiques. En deuxième position vient la pratique religieuse ou spirituelle. Et pas besoin d'aller à la messe tous les dimanches. Croire en les est tout aussi efficace parce que ce qui compte, c'est la foi et les sentiments d'appartenir à quelque chose plus grand que juste toi-même. Selon les recherches, les personnes croyantes vivent plus longtemps et ont une meilleure santé. Et la troisième idée concerne l'écriture d'un journal ou la pratique d'une activité artistique comme la danse, la peinture, la musique, etc. Parce que notre cerveau s'apaise quand il peut créer de l'ordre à partir du chaos. Les première choses à faire au niveau de la pensée est de te rappeler que les moments difficiles sont passagers et non permanents et insurmontables, mais aussi de faire la place à l'idée que le changement fait partie de la vie et la seule chose stable est l'instabilité. Ensuite, nourrir une vision positive de tes capacités à travers les souvenirs de comment tu as déjà surmonté des difficultés dans le passé. Et pour finir, chercher des opportunités pour la croissance personnelle et la découverte de soi à travers les situations éprouvantes. Et toi, dis-moi dans les commentaires quelles sont tes astuces pour être résilient. Prends une minute de ton temps pour les partager car ton expérience peut être aidant et inspirant pour les gens qui regardent cette vidéo. Alors, mon approche pour que tu la résilience et de me questionner sur ce que j'ai gagne à partir de ce que je perds mais aussi d'aller me défouler à la danse et à 100% efficace pour me remonter le moral bon on se retrouve dans trois semaines pour une nouvelle vidéo et en attendant continue de viser les progrès et pas la perfection à très bientôt ciao ciao!